Arnaud Baroual, secrétaire général de la Fédération Française du bâtiment à Rouen. J'ai accueilli aujourd'hui Jean-Luc Hudry pour une intervention auprès d'entrepreneurs de, du bâtiment, pour le remettre un coup de boost. Et je pense que l'effet a été waouh et bénéfique. Dans un moment de difficulté pour le monde du bâtiment, eh bien, ça y est, ils se sont gonflés à bloc. C'était l'objectif. Objectif réussi. Bravo Jean-Luc.